Comment ça Vous ne connaissez pas gosses Nous sommes leaders français et européens de la formation professionnelle continue. Nous formons le secteur public au sens large, que ce soit les collectivités ou les opérateurs de l'État. Je vous arrête. On est présent dans 16 villes en France, et toutes nos formations peuvent se décliner à distance. Et via le marché eGap, vous bénéficiez de remises exclusives sur l'intégralité de notre catalogue, que ce soit en inter-entreprise ou en intra-entreprise. L'adhésion au marché est gratuite et sans engagement. Signez la convention aujourd'hui, cela vous permettra d'être réactif dès que vous aurez un besoin.